pour faire cette couverture c'est le point bavarian regardez c'est un joli point et c'est une couverture multicouleur. vous avez vu les, les images au début de la vidéo donc on va faire ce point là j'ai fait un petit échantillon euh, comme je disais ce point bavarian c'est fait en général en couleurs différentes couleurs donc euh, là, j'ai utilisé que deux couleurs, on peut continuer, comme vous voulez, soit avec deux couleurs, sinon plus. Donc, ce point, on commence par faire un cercle, puis des doubles brides. Vous devez savoir comment faire les doubles brides, sinon on va voir ensemble. Donc, je commence par la couleur verte. On prend un crochet, c'est pour la laine. Il est recommandé de faire un crochet numéro 4, donc pour faire ce point et que ce soit pas trop serré, il vaut mieux prendre un numéro plus grand, 4,5 et même 5. Pour ma part, je vais travailler avec ce crochet, c'est le numéro 5,5. ,5. Donc, je commence par faire mon cercle magique. Et vous faites un nœud, une maille Donc je commence. Premièrement, on commence par faire un, une, une maille serrée dans le cercle et cinq mailles chaînettes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Après, je vais faire des doubles brides. On va faire des doubles brides euh, euh, crochetées ensemble. On va voir comment. Donc, j'ai fait deux jetés, je m'introduis dans le cercle, je tire, je fais un jeté, je laisse tomber deux boucles, un jeté, je laisse tomber deux boucles et je garde les deux sur le crochet. Je fais deux jetés, je vais faire la deuxième double bride. Donc, je fais la même chose, un jeté, je laisse tomber deux Voilà j'ai maintenant trois mailles sur le crochet je vais aller faire deux jeux de deux tours de fil sur le crochet pour aller faire ma troisième double bride et je m'arrête là pour aller faire encore deux tours de crochet et aller faire ma quatrième double bride voilà j'ai à la fin, j'ai 2, 4, 5 mailles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber ensemble. Ensuite, je vais faire 5 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4, 5, et je m'introduis dans le cercle magique, je fais une maille serrée. Voilà, mon premier ensemble, mon premier groupe de double bride. Je fais encore, je vais faire encore trois fois la même chose donc je vais faire cinq mailles chaînettes une, deux, trois, quatre, cinq. Je, je, je commence les doubles brides maintenant donc je fais deux tours de fil, je m'introduis dans le cercle, je fais un jeté, je laisse tomber deux boucles, un jeté, je laisse tomber deux et je garde la dernière boucle sur le crochet. Donc je fais encore deux, deux tours de fil et je vais aller faire ma deuxième double bride. Et je garde la dernière maille sur le crochet. Donc deux tours de fil, je m'introduis, je fais un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber encore deux. Et, et je garde la dernière sur le crochet, deux tours de fil, je vais aller faire ma quatrième double bride. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Ok donc maintenant il me reste 2, 4, 5 mailles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. Voilà mon deuxième ensemble, maintenant je vais faire 5 mailles chaînettes, 3, 4, 5, et une maille serrée dans le cercle. Vous voyez, on a fait notre deuxième ensemble de double bride il nous reste à faire deux autres encore je fais la même chose 1 2 3 4 5 et 4 double bride vous faites les ensembles les deux ensembles qui restent et on se retrouve donc j'ai fait mes quatre pétales il me reste à faire les cinq mailles chaînettes voilà j'ai cinq mailles chaînettes je vais sur la première maille serrée qu'on avait fait tout au début, je m'introduis dans la maille serrée, celle-là, elle est ici. Donc, dans la maille serrée, je m'introduis, je fais une maille coulée. Voilà, notre premier rang est terminé. Maintenant, on ferme le, notre cercle magique en tirant sur le fil. Tirer. On continue, on va faire maintenant une maille chaînette, on fait une maille chaînette et sur la maille serrée du rond précédent, on, on insère le crochet et on fait une autre maille serrée, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va aller, vous voyez les mailles chaînettes, vous avez une maille ici. Une maille où on a joué, nos mailles chaînette et cette maille là, nous on va s'introduire, on va entrer dans cette maille là, regardez, vous avez, vous avez vos brides et vous avez vos mailles chaînettes ici et vous avez un petit trou ici, dans ce trou là on va travailler, on va faire 12 doubles brides séparées par une maille chaînette, tout toutes les quatre mailles toutes les quatre doubles brides séparées par une maille chaînette. On va voir ensemble. Ça va être un peu tordu, c'est pas grave. Ça va se résoudre après. Okay. Donc je fais deux tours de fil sur le crochet. Je commence mes doubles brides. Je m'introduis dans ce petit trou et je commence ma première double bride. Et cette fois je complète mes doubles brides. Je laisse tomber deux, je laisse tomber deux, et les dernières. Voilà, regardez, maintenant on a une, deux, trois, quatre doubles brides. On a quatre doubles brides, une, deux, trois, quatre. Okay. Donc je fais une maille chaînette, je tourne le fil deux fois et je, je vais au même endroit pour faire quatre autres doubles brides. Vous avez maintenant 2 4 une maille chaînette, deux, 4 une maille chaînette et je recommence. Je fais deux fois le tour du crochet et je commence quatre autres doubles brides sur le même point. Ça, c'est un coin. On a fini un coin. On a fini de faire un coin. Donc, après, vous voyez, ici, entre les deux pétales qu'on avait tout à l'heure, il y avait une maille serrée. Donc, je vais aller dans la maille serrée et je vais faire une maille serrée. Donc, et on, on recommence on fait la même chose. Vous voyez, c'est on a les 5 mailles chaînettes, les 4 double brides et les 5 mailles chaînettes. Elles sont réunies ici. Voilà le point où on va travailler. Dans ce petit trou là, on va faire encore 12 double brides séparées par une maille chaînette chacune, les 4 brides séparées par une maille chaînette. Donc je fais deux tours de, du crochet. Et je vais aller dans ce petit trou là et je fais ma double bride. ne vous en faites pas si votre travail se tord comme ça, après il deviendra comme ça. Vous voyez ici c'est la même chose. Après, c'est tout seul que ça devient comme ça. Donc, voilà. J'ai fait deux doubles brides. Je continue. Donc, vous faites trois fois quatre doubles brides séparées par une maille chaînette. Dans chaque coin. Voilà, j'ai fait quatre doubles brides. Donc là, je sépare par une maille chaînette et je recommence à faire quatre doubles brides encore dans le même point donc j'aurai les quatre coins comme ça les quatre coins sont comme ça et sur les deux pétales qui restent on va faire la même chose donc. maille chaînette et encore il reste un groupe de quatre mailles chaînettes à faire j'ai dit un groupe de quatre double brides Voilà, j'ai fait mes trois groupes de 4 double brides. Voilà, ici 4, 1, 2, 3, 4, séparés par une maille chaînette, 1, 2, 3, 4, séparés par une maille chaînette, 1, 2, 3, 4. Donc voilà ce que j'ai. J'ai travaillé sur les deux, les deux pétales que j'avais ici, il nous reste ces deux là à faire. Donc vous faites dans ce petit point là, dans ce petit point qui se trouve ici, pas sur la, les mailles chaînettes, pas sur ici, dans ce petit point-là de réunion des, des, des doubles brides. Donc, vous vous introduisez dans ce point. Regardez, il est là. C'est ce petit point-là. Je vous montre. Voilà, vous avez, c'est là où s'unissent les, les, les quatre doubles brides. Sous les, les, les, la maille chaînette, ici. Donc, vous, vous introduisez là et vous faites les quatre euh, groupes de double bride séparés par une maille chaînette dans ces coins là, dans ce point là, et dans ce point là vous faites là, et quand vous finissez vos, vos groupes de double bride, vous allez sur la maille serrée du rond précédent, ici on avait fait, on avait séparé ces, ces pétales par une maille serrée, donc vous vous introduisez sous la maille serrée, sous la maille chaînette de la maille serrée, et vous faites une maille serrée, Donc ces groupes-là sont séparés par une maille serrée. Vous faites ça, vous arrivez là et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les quatre coins. J'ai fini. J'ai fait ma dernière double bride. Je vais donc chercher la maille serrée du rond précédent. J'introduis le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais couper le fil. J'ai terminé avec cette couleur, je change de couleur. Voilà, voilà ce que vous devez obtenir. Je prends l'autre couleur et je fais un petit nœud. Je prends n'importe quel coin, n'importe lequel, vous, celui que vous voulez. Vous avez les 4 brides là, ensemble. Une maille chaînette, 4 double brides, une maille chaînette, 4 double brides. Donc je vais... Ici, je laisse quatre doubles brides et je m'introduis dans la maille chaînette, ici. Donc, je prends le l'autre fil. Donc, voilà. J'ai mon fil, euh, maintenant, ici, dans le, la maille chaînette. Je vais faire une maille serrée. Je fais une maille serrée. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va travailler sur ces quatre doubles brides-là, du coin. Donc, je fais deux, deux fois le tour du crochet, mais maintenant, je ne vais pas lui faire une double bride normale. Je vais l'envelopper par derrière. Voilà, j'introduis mon crochet du bas vers le haut et j'enveloppe la, la double bride et je sors par derrière du, tra le, du travail, je fais un jeté et je tire, voilà. Et vous avez quatre, et vous avez quatre euh, boucles sur le crochet, je fais un jeté, je laisse tomber deux, je fais un jeté, je laisse tomber deux, et je garde deux sur le crochet, je recommence, je fais deux fois le tour du crochet, j'enveloppe je je, la deuxième double bride par derrière, donc j'ai mon crochet avec les deux, les deux tours du fil je, je l'introduis par le bas j'enveloppe la, la double bride je sors le crochet par derrière je fais un jeté, je tire voilà, j'ai deux, quatre, cinq 5 cinq cinq mailles sur le crochet je fais un jeté, je laisse tomber deux un jeté, je laisse tomber deux et je garde l'autre sur le crochet donc j'ai maintenant trois sur le crochet donc je recommence deux tours du crochet j'introduis le crochet par le bas et je passe devant la double bride je sors après la double bride je fais un jeté je tire voilà je laisse tomber deux ensuite deux il me reste maintenant deux 4 4, 4 mailles sur le crochet. Je fais encore parce qu'il me reste une double bride à travailler. Je vais travailler sur 4 doubles brides. Voilà, ça c'est les mailles chaînettes. 1, 2, 3, il me reste à travailler sur une autre. Donc, j'entre avant la double bride par derrière, je passe devant, je sors après la double bride et derrière. Donc, et je fais un jeté, je tire. Voilà ça. Comme ça comme on va travailler ces doubles brides là. Maintenant regardez, 2, 4, 5 mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je laisse tomber les 5 cinq, les cinq mailles à la fois. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc 1, je fais 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5. Et je vais aller et je, je, ici, ici dans, dans la maille chaînette suivante qui sépare ces quatre mailles et double bride ici je fais une maille serrée on récapitule voilà ce qu'on a fait on a attaché notre fil ici dans le coin on a laissé quatre doubles brides sur la maille chaînette on a on attaché on a attaché notre fil on a fait cinq mailles chaînettes et puis quatre doubles brides Travailler ensemble, réunir à la fin ensemble et mais travailler par derrière, donc enveloppé par derrière. donc Et après, je fais cinq mailles chaînettes et je fais une maille serrée sur la maille chaînette suivante. Donc, voilà. Maintenant, on va travailler sur ces quatre brides de ce, de ce coin et les quatre brides de ce coin. Donc, on va travailler sur huit brides hybride, on va les envelopper par derrière et on va les travailler ensemble donc j'ai fait ma maille serrée maintenant je fais 5 mailles chaînettes 2 4 5 je tourne le fil deux fois et je vais envelopper ces 8 mailles ces oui ou double brides, je vais les envelopper toutes par derrière sans compléter, comme tout à l'heure, sans compléter, je vais les parce que je vais les travailler ensemble, on va les réunir ensemble. Donc, voilà. Et on va sur les quatre brides de l'autre côté. Voilà la première. Ça va être un peu serré sur le crochet, mais ça ira. Donc, la deuxième, la troisième, et la dernière. Voilà. Regardez, on a combien? On a 2, 4, 6, 8, 9. Donc, on a 9 mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je les laisse tomber toutes en une fois. Maintenant, je vais faire mes 5 mailles chaînettes. 3, 4, 5, et je vais attacher ici donc les mailles chaînettes euh, qui séparaient je, je fais une, une euh, maille serrée sur la maille chaînette qui séparait les quatre doubles brides là et les quatre doubles brides là. Maintenant, on va travailler sur ces quatre doubles brides là. On va faire la même chose qu'ici, c'est dans ces coins là, dans, dans ce milieu là. Entre les deux coins, on travaille huit brides ensemble. Ici, on travaille quatre brides. Ici, on travaille huit brides, quatre brides et huit brides. Et huit brides ici. Voilà. Donc, je fais encore 5 3 4 5 mailles chaînettes. Et je vais envelopper les quatre brides du coin par quatre doubles brides qu'on va réunir ensemble. Donc on enveloppe l'hybride par derrière. Donc voilà, il me reste 5 mailles sur le crochet. Je les laisse tomber ensemble et je fais mes 5 mailles chaînettes. 2, 4, 5. Et là, je vais faire... Une maille serrée sur la maille chaînette suivante. Voilà ce que vous allez avoir. Je m'explique encore une fois. Voilà, ça c'est le coin. Quand on commence le troisième rang, on travaille sur le coin, quatre double brides prises par derrière. Et là, on va travailler entre les deux coins, on travaille huit brides, huit, brides, huit doubles brides travailler ensemble, réunies ensemble, comme on a fait ici. Et puis ici, donc on arrive au coin, on a déjà travaillé ces quatre brides-là, ces quatre doubles brides avec ces quatre-là. Donc il nous reste à travailler quatre ici pour le coin, comme ici, comme celui-là et celui-là. Donc on travaille quatre, et puis ces quatre-là, on va les travailler avec les quatre-là, ces quatre-là pour le coin, et ces quatre avec ces quatre. Et voilà, on n'a pas terminé notre ce tour-là. <rire> on n'a pas terminé, on termine ce tour-là. Donc... Voilà, j'ai fait ma maille serrée, maintenant, je vais faire mes 5 mailles chaînettes. 3, 4, 5. Ensuite, je, je prends le fil deux fois et je commence à faire mes doubles brides prises par derrière. Voilà. 2, ma troisième double bride. On a maintenant 9 sur le crochet. 2, 4, 6, 8, 9 mailles. Donc on fait un jeté, on les réunit ensemble. Donc, et je fais les 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5. Et je vais m'attacher ici sur la maille chaînette suivante. Et je fais une maille serrée. Voilà, j'ai fait les, celle du milieu. Maintenant, on refait la même chose qu'ici. Donc les 4 brides. Et les cinq mailles chaînettes de chaque côté. Les 4 brides prises ensemble ici. Et ici, 8 brides. Donc, vous prenez ensemble. Et vous n'oubliez pas les 5 mailles chaînettes de chaque côté. Ici, les quatre brides. Et ici, les 8 brides. Et on se retrouve ici. Voilà, j'ai terminé le tour. Ce tour-là. Donc, c'est le ce tour où on avait changé de couleur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce tour là, on travaille les doubles brides, en les enveloppant par derrière et en les unissant, donc on les travaille par groupe. Donc j'arrive là, j'ai fait mes 5 mailles chaînettes, 2, 4, 5, voilà, je vais ici sur la maille serrée du rond précédent, j'insère mon crochet, je fais une maille coulée. Donc on va commencer le rond suivant. Donc rappelez-vous, dans les coins, on a travaillé quatre double brides réunies ensemble et dans les côtés, ici les côtés là, on a travaillé 8 double brides réunies ensemble avec les cinq. Chacune est séparée par des cinq mailles chaînettes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le deuxième tour. Du deuxième, de la deuxième couleur donc je vais faire une maille chaînette je vais et une maille chaînette et une maille serrée dans la maille serrée je serre un peu mon fil je vais faire une maille serrée dans la maille serrée maintenant on va travailler dans le coin rappelez-vous le rang précédent on avait fait 8 oui, double brides dans le même coin il était rond comme ça il va, va s'arrondir comme ça dans ce rang. Donc, un rang, le coin, il est travaillé avec quatre doubles brides prises, par, euh, enveloppées par derrière, et séparées par les cinq mailles chaînettes. Le rang suivant, on fait huit doubles brides, et où Mais ici, dans ce point-là, dans ce petit point-là. Donc on, donc, on va faire la même chose. Les doubles brides ici sont réunies, sont incomplètes et réunies ensemble. Dans le deuxième rang, on, on, on complète euh, les doubles brides, dans les travaille euh, correctement jusqu'à la fin. Donc on va travailler, je m'introduis dans le trou là et je vais faire quatre doubles brides. Une, deux, une et deux, ma deuxième double bride. Troisième double bride. et la quatrième et la quatrième double bride je vais la, je vais la séparer des autres par une maille chaînette. donc je fais quatre autres double brides J'en ai fait une, deux, trois, il me reste à faire une autre. Voilà, j'ai fait quatre doubles brides, une maille chaînette, quatre doubles brides, une maille chaînette, et je vais faire quatre doubles brides. J'ai fait j'ai quatre une maille chaînette, quatre une maille chaînette, quatre une maille chaînette dans un coin, donc et là je, je vais faire vous voyez la maille serrée qu'on avait fait le rond précédent. Je vais faire une maille serrée sur cette maille serrée, et maintenant je vais travailler le côté. J'ai travaillé le coin, maintenant c'est le côté qu'on va travailler. J'ai fait une maille serrée. Maintenant je, je, je commence les doubles brides, vous voyez là. Où est-ce qu'on va travailler On le voit, et vous tirez les fils, vous avez votre trou, il est là. Dans ce trou-là, on va travailler. Donc, je fais deux tours de fil et je viens faire les doubles brides ici. J'ai huit doubles brides, je vais faire huit doubles brides. Je vais faire quatre doubles brides premièrement, donc... Ça, c'est le maille chaînette du rang précédent, donc j'ai fait deux, 3 et 4 Je fais une maille chaînette et je recommence les quatre autres doubles brides. Dans, dans le même endroit, je travaille. Ces deux rangs, c'est les deux rangs que vous allez répéter. Pour faire votre couverture, votre couvercle, ce que vous voulez, voilà, regardez, on a fait le coin, on a fait 12 double brides séparés, 4, 4 par 4 séparés par une maille chaînette. Là, on s'est déplacé sur le côté. Et on a fait, au même endroit, on a fait quatre doubles brides. Une maille chaînette, quatre doubles brides. Et on va faire, sur la maille serrée du rond précédent, vous voyez, elle est là. Donc, cette maille serrée, je vais faire une maille serrée. Et je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait sur le coin. Sur le coin, on va travailler comme ici et sur le côté, comme ici. D'accord Donc, vous faites de, de tourner le fil deux fois sur le crochet et vous commencez dans cet endroit-là. Ici, c'est plus visible. Regardez. Il est là, le, le point. Il est juste là. Vous allez travailler. Et ici, regardez, quand vous tirez les fils, c'est ce point-là. où Vous allez travailler vos doubles brides Donc, voilà, je fais mes... Euh, mais le, les deux, je tourne les fils deux fois et je vais faire mes douze doubles brides. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, j'arrive à la fin du monde de mon, mon rang. Donc, euh, j'ai fait ici quatre mailles chaînes, quatre euh, doubles brides séparées par euh, une maille chaînette. Quatre, 4 double bride, 4 double brides ici sur le côté. Et là, je vais sur la maille serrée du, romp, du rond précédent et je vais faire une maille coulée. Je coupe mon fil. Après, vous cacherez les fils avec une aiguille. Voilà. Donc, Maintenant, on va recommencer, il faut recommencer le rond 3 et 4. Le rond 3, on avait fait les 4 doubles brides, vous vous rappelez. On s'insère sur un coin, ici, sur ces 4 brides-là, ces 4 doubles brides-là. On va, on va s'insérer ici, sur la première maille chaînette du coin, ici. Donc on va aller ici avec le crochet et, le, et la couleur, la nouvelle couleur parce qu'on a dit chaque couleur on change de chaque deux ronds, on change de couleur. Donc on introduit le crochet ici et on va travailler les doubles brides réunies ensemble et travailler et envelopper par derrière. Vous vous rappelez Et ici sur les côtés, ici et ici maintenant. On va travailler huit doubles brides réunies ensemble travailler et travailler enveloppées par derrière aussi. Fois, donc ça va se faire deux fois ici maintenant, deux fois et on arrive sur les quatre là, sur les quatre là et on va les travailler les doubles brides enveloppées par derrière et réunies ensemble. Et on n'oublie pas les cinq mailles chaînettes qui enveloppent les quatre brides là et les huit brides là, les cinq mailles chaînettes des deux côtés. Voilà, ça va être le, le travail. Je vais commencer. Le, le avec vous, Là, je change de couleur encore. On commence, je fais un nœud. Et voilà, sur n'importe, vous allez sur, ici, c'est ce fil-là, je le cacherai, on le cachera après. Donc, je vais sur n'importe quel côté, quel angle, et je vais par exemple sur celui-là, je laisse quatre brides et sur la première maille chaînette, j'introduis mon crochet et je vais nouer. Ensuite, je fais une maille chaînette et une maille serrée. Je fais ensuite cinq mailles chaînettes et je commence par envelopper ces quatre doubles brides ensemble et je vais les réunir à la fin ensemble, Donc, vous commencez par envelopper vos doubles brides par derrière et vous ne les finissez pas. Donc, Voilà, j'ai fait mes quatre brides je fais un jeté et je les réunis maintenant je vais faire les cinq mailles chaînettes et je, et je vais sur la maille chaînette suivante je fais une maille serrée vous voyez pour rappeler on l'avait déjà fait ici donc on commence maintenant on va travailler les 8, ces huit là les quatre là et les quatre là entre les deux ces deux mailles chaînettes vous travaillez les 8 et vous les enveloppez par derrière et vous les réunissez ensemble. Ensuite, vous, vous faites vos 5 mailles chaînettes. À la fin, après les 8 brides. Le, ah oui, après les 8 double brides. Vous faites 5 mailles chaînettes. Et vous faites là. Vous entrez là. Et vous faites mailles serrées. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Jusqu'au nombre de couleurs que vous voulez. Voilà, à la fin, vous allez obtenir un, une jolie couverture. Dans ce genre. Très joli, très joli. Et selon les couleurs que vous aimez, que vous allez choisir vous-même. Donc voilà les chantiers encore à travailler ensemble. Moi, pour cette couverture-là, couverture j'ai utilisé ce, ce fil qui est fin. C'est du coton mercerisé. J'ai utilisé deux brins. Donc j'ai travaillé sur deux brins. Voilà, regardez sur deux bras et ça a donné ce résultat voilà notre vidéo aujourd'hui est terminée j'espère que vous avez compris mes explications et que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de un like de laisser un petit commentaire et je vous retrouverai dans une autre vidéo inchallah à la prochaine